On est passé en mode incarcération, bien attaché, et puis on va voir euh, si ça va l'aider un petit peu, les conditions un petit peu de, ah ouais, de prisonnier ouais. dans la jungle. Là, t'es en prison avec une fauve là en plus. J'en euh... ai pas trop. <rire> en plus, je suis une ouais. débile, je serais jamais dans cette de <rire> <rire> Attends, ça va pas recommencer encore. Après. Oui, il y a Mais... des musiques. Oh, bah, je sens que ça va être dur avec le gage. Et quand De ce qu'on a compris, les jumelles permettent de découvrir ce qu'il y a dans l'écran suivant ah, et oui, donc de ne pas aller dans un endroit avec des gardes. Ouais, bah tu vas aller les chercher les jumelles. Je sais pas, il y a un méchant devant. Il y a un méchant devant, je sais pas. Bah tu lui montreras où il est le méchant, tu le montres bien hein, en indiquant l'écran. et ça. Comme il... ça Ouais, voilà. Ah <rire> bah alors, en Putain, mais alors, Putain, le mec il a réussi à réveiller le garde à l'écran 1, on n'avait jamais vu ça. <rire> non, je sens que ça va être mieux comme ça. Tu vas y arriver là. la voiture ouais. Je sais pas, je regarde ça pour un truc à voler. As oh, déjà bravo, t'as même pas besoin de moi là. Allez, va chercher les jumelles. Bah, tu dis va chercher, regarde les chiens, tu sais. Tu vas mourir. Bon, ah, va oui. Avec les chiens <rire> Tu vas mourir. Plus tard. Bon, ce ah, qui non. est bien, c'est que le chien il commence d'abord pour courir euh, main pour puis après. Allez, c'est parti Impressionnant Voilà, tape-le, tape-le. Ah <rire> Elle vous, si jumelles, elles sont où les jumelles Montre-lui où elles sont. Ouais. Elles sont là Attends, faut sortir, la porte elle est là <rire> J'ai vu Il feras gaffe, un mec là Attention On ne pas laissé sortir, l'enfoiré Et voilà, t'es mort Ah oh, merde, mais comment ça c'est que t'es mort On avait mis toutes les conditions idéales pour que tu Ah oui, il m'a chopé quand même Elle a sorti Bon, hein. t'as encore les jumelles, allez, on va regarder non, un y petit y peu. Il y a là. un boulet attaché en tout. Ouais, ouais, enfin, mieux au Ouais, mec, tu connais ta condition, donc c'est pas de, le, le boulet. Euh, il la... faut que je mette. Attends, je suis un peu fatigué, faut que je m'étire. T'avais mieux joué, hein, t'aurais pas eu de gage. Quand les ah, gens s'en sortent bien, on leur met pas de gage. Mais bon. comme on invite que des cassos, oui, en fait, il y a toujours un gage. Allez. Allez, cours C'est quoi cette manière de courir genre... ah. <rire> Tu lèves bien les coudes, comme ouais, ça, comme pour, ça euh, oh. pour être sûr de ne pas t'empêtrer dans la végétation. Faut imaginer un peu qu'il y a de Le la végétation chien. partout là. Ah, ah, comme ça. Putain, j'ai eu du cul. Allez, Allez dépêche-toi, je m'endors, là Fais quelque chose <rire> J'attends que ça bouge moi, pour bouger <rire> Ah non... Tu ça c'est ah. bah, pire que ça. Attention, il y a un chien À gauche, t'es jamais allé à gauche. Il y a un chien, il y a un chien j'ai été partout. Il y a deux gars, fais attention, faut que tu passes pas au milieu. C'est comme un œuf. J'étais pas en face. Juste... Bon, allez les jumelles La monte, nous ce qui est à droite. T'étais <rire> <Où rire> pas en phase. Mais non, en face. Mais, Mais là, tu vas fait. être bloqué. Il y a une porte fermée en bas. Pourquoi tu vas T'as une clé cachée quelque part. Attention, il y a des géants. Des géants. Il y a des géants. Pas des gens. Regarde, il y a deux mecs. Regarde. Fais quelque chose, vite Ouais, je vais péter ouais bah la ouais, la pète leur la gueule bah, Ouais hein voilà, c'est par ça que Allez, je Allez, la, la clé, clé maintenant dans les camions là ça n'a aucun sens mais non Bah le camion essayez le quand même a un troisième camion peut-être que... utilise les jumelles peut-être non Pour regarder ce qu'il y a en bas Attendez Je peux pas tout faire Mais dépêche-toi ah, Faut se dépêcher ah. <rire> Voilà il était là le camion vert oui, non, je... U -oh. U -oh. <rire> ah merde je bouge Bon bah bouge Oh regarde je oh, vois, le fait. Ah, ah, ah. Cool. ah ça arrête de te pousser Non fouille. mais t'as des bonnes sensations tu vois maintenant Ouais c'est de la 4B C'est mieux que la vie quoi Ouais ouais C'est de la 4B Oh c'est le boss là qui m'a parlé bon. C'est toi le boss mmh. Je sais pas si c'est un boss parce qu'il t'attaque pas et tire de tire pas dessus. Donc... Ouais, mais il se déplace. Déjà ouais, pas bon, fait. on va pas dans la porte. Va dans la porte Oui, ouvrir la porte. Va dans la mais porte. Mais là, il va dedans. Il y a même pas dedans, tu vois. Il, il est tellement nul mmh. qu'il va même pas dans la porte. Attention, il y a un mec Quel pote Attention port. Vite Dépêche-toi J'ai eu peur. Ah, je vais péter la gueule. Il est mort pourquoi est-ce que tu tapes les véhicules depuis le début <rire> Parce qu'il est un peu bête et il a peur des voitures, tu sais. Ah, Traumatisé dans son <rire> enfance, il se fait écraser. Non, tu t'es pas fait rouler sur le pied ou sur une autre partie du corps. Si quand seulement seulement c'était que le pied. Alors dis-nous en plus parce que. De rien. <rire> euh, euh, euh. Ouais, elle te fait danser un peu là sur la musique, elle a bien. Ça, là, ça. Tu vois C'est Très bien, comme musique, ça swing ça. Surtout y a des gens, je vois... Je trouve pas qu'ils ont des têtes d'oiseaux, tu les gardes. Parce qu'en en fait, tu vois, ils ont une tête. Ça bouge C'est ça Ah oui, putain, ça bouge Ah ouais, ça bouge <rires> <rire> Ah, ça se sauf fort, et tout Ah ouais, ça se coue, hein Ah, ah t'as un appel, ah, allez, réponds Parce que si je réponds. Je sais pas ce que c'est, pour une fois. Pourquoi ils nous mettent ce son dégueulasse à chaque fois Donc 120, 80, c'est ça mmh. 85... Ah, C'était bon. pour te piéger, pour te tester. C'est pas la même aussi. Bah ça a pas l'air. Hein. Merde. Bon, peut-être, des fois c'est pas les mêmes fréquences. Ah, non. Bah, Il faut faire tout le tour. Ouais, non, mais là ça va être moi. <rire> <rire> J'aime bien cette musique aussi, l'ambiance là, elle est bien J'irai une sirène. J'aimerais bien un... Hein... Ouais. Là, tu vois une musique de 10 heures avec juste le son idéo là, là, là. Kojima Hideo Kojima Par Kojima. Voilà. Kojima. Ben, ben, oui. contre je sais que sur PS2 à un moment pour battre un boss qui lisait dans les pensées il fallait débrancher la manette 1 et la brancher sur le port 2 Ouais Ah putain ça c'était classe C'était bien pensé ouais C'est alors à partir de la zone de départ, t'es dans une je autre sais pas du tout je suis... Il est dans son oui, cul. Dans... Waouh Ça c'est dans l'eau énorme. Son. énorme, énorme hein. le coup. Ouais. Putain ils font la taille de mon cul Ils sont mieux faits que les chiens. Alors montre-nous ton cul hein, pour ceux qui n'ont pas vu qui est effectivement énorme, vas-y. Voilà, ah, vous voyez, c'est énorme. A un cul de black quoi. Bah, ouais. Parce que c'est une personne métisse, donc elle a pris tous les inconvénients et tous les défauts de chaque Chaque truc en fait. Ouais. ouais. Et voilà, ça donne ça. Il y a pas de chance. Ouais. ouais. ouais. Moi je trouve c'est une fierté. Allez, on en a assez vu, bon hein, ça a l'air quand même pas mal mais c'est quand même euh, limité par euh, Et ils ont hein, réussi à faire une série à partir de ça. Par les capacités de la machine... Euh... Mais bien sûr, et je peux t'assurer que le dernier il est vraiment vraiment cool. Bon, moi il faut que j'y aille hein. Salut les PD Attendez faut qu'on vérifie votre sac eh, vous obéissez au sergent chef hein sinon je tire Salut! Eh oui, les enfants, c'est Célibate, la chauve-souris du célibat! Oh, c'est moi! Oh non, pas lui Alors, ah, on fait fuir les filles! C'est bon, on sait qu'on gère pas! Barrez-vous maintenant! Moi, je vous, je me renseignerais quand même sur la. sur la. la, la, la... Ouais, c'est pas parler en plus, c'est. la Ah, mais c'est ça, hein! C'est les meufs,